Bonjour les amis, nous sommes fin novembre vous voyez il fait 24 degrés ici dans le sud de Tenerife et je pense que si vous cherchez un endroit pour faire du trading donc euh, si vous voulez vous expatrier de France ou de Belgique et eh bien vous devriez songer à Tenerife aux îles Canaries. Il y a de plus en plus de, de personnes qui viennent ici aux îles Canaries pour faire du télétravail et le trading est également un endroit euh, vraiment fantastique pour cela, on a de très bonnes connexions internet. Euh, la vie est moins chère euh, qu'en France qu'en Belgique, les impôts sont euh, réduits également. Sur le trading, l'imposition est de 21% donc ça reste euh, abordable, ce n'est pas comme ce qu'on a en Belgique ou en France. Donc euh, il est clair que la vie à Tenerife est hyper agréable pour cela, vous pouvez profiter euh, des baignades. En hiver, euh, vous voyez les températures qu'on a, on peut aller sur la plage le 31 décembre. Vous pouvez faire des sports nautiques ici, vous avez énormément d'activités que vous pouvez faire et bien sûr travailler est tout à fait possible ici. Les gens sont très sympathiques, très agréables, on est en Europe, on est à 4 heures de la France en avion donc moi je peux vous dire pour y vivre depuis 25 ans que c'est vraiment le paradis ici à Tenerife. Alors le trading c'est bien sûr il faut d'abord apprendre à trader correctement. Vous pouvez le faire en France, mais vous pouvez le faire ici aussi puisque vous avez pas mal de formations disponibles sur Internet. Donc à vous de, de voir si vous cherchez un endroit euh, où vous voulez aller vivre. Au soleil, si vous aimez le soleil, eh bien, euh, Tenerife est le meilleur climat du monde. Donc ni trop chaud, ni trop froid. On a vraiment euh, une température très agréable toute l'année. Vous avez des différents, vous avez des microclimats, on dit qu'il y a 11 microclimats ici à Tenerife. Vous avez également plus de verdure dans le nord, dans le sud c'est plus aride. Donc vous faites le tour de, de l'île en 3 heures en voiture, donc c'est vraiment pas un problème. Si vous choisissez de vivre à un endroit ou à un autre, vous pouvez profiter vraiment de l'entièreté de l'île, des paysages et, et de la vie ici. Euh, actuellement il n'y a pas de confinement donc fin novembre 2020, les restaurants sont ouverts, les bars sont ouverts, on doit porter le masque euh, quand on est donc, euh, euh, en dehors. Aujourd'hui je fais une petite exception pour cette vidéo et je vais le remettre euh, tout de suite bien sûr, ici si je suis seul, il n'y a pas de problème. Mais euh, sinon euh, je peux vous dire que c'est génial la vie ici à Tenerife. Il y a pas mal de traders déjà qui sont installés ici à Tenerife, si vous cherchez un endroit où vous vous installez, les loyers sont vraiment raisonnables, les investissements immobiliers sont très intéressants aussi, vous savez que je, fais, je travaille également dans l'immobilier, donc on continue à vendre des biens toutes les semaines ici à Tenerife, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés bien sûr par les investissements ici à Tenerife et je m'occupe de ça aussi, on a des biens vraiment à un rendement très intéressant ici entre 5 et 10 avec des locations sûres, donc vous pouvez acheter des biens qui sont déjà, déjà loués, donc vous achetez le bien et vous avez la sûreté d'avoir des locataires à long terme qui, qui vous donnent une très bonne rentabilité. J'ai des biens à 100 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros, 500 000 euros, donc avec une rentabilité vraiment très intéressante. Donc, si vous êtes intéressé par ça aussi, eh bien, vous pouvez me, me contacter. J'ai une chaîne euh, YouTube également dédiée plus à l'immobilier. Mais euh, n'empêche que vous avez mes coordonnées. Donc, ce n'est pas compliqué de me contacter si vous êtes intéressé, si vous cherchez à investir ou si vous cherchez à vous installer ici à Tenerife. En tout cas, euh, il y a énormément de gens euh, de Belges, euh, d'Anglais, de Français qui viennent ici à Tenerife, des Italiens, il y a à peu près... Euh, toutes les nationalités ici, il y a même des Russes, évidemment. Par rapport au climat de la Russie, ici c'est le paradis. J'ai vendu euh, il y a quelques mois à, à des Russes donc, euh, un, un bien ici, un appartement. Donc euh, vraiment, Tenerife a énormément d'avantages. On est en Europe, donc la monnaie c'est l'euro et on n'est pas très loin. Bon, les mentalités ici c'est l'Espagne. Hein. Tenerife et les îles Canaries font partie de l'Espagne. Donc, on n'est pas vraiment dépaysé, ce sont des gens euh, très agréables ici et euh, on peut profiter du soleil toute l'année. Donc, je sais qu'en ce moment, euh, en, en France et en Belgique, euh, le temps n'est pas terrible. Vous voyez ici à Tenerife, euh, il fait très très agréable, 24 degrés. Que demander de plus Il ne fait pas hyper chaud non plus, comme dans certains pays. Donc, euh, je pense que Tenerife a vraiment énormément d'avantages si vous cherchez un endroit pour faire euh, du trading, donc euh, une location euh, ici euh, soit d'un local, soit même euh, d'un appartement pour y vivre ou d'une maison, ça reste des prix nettement, euh, nettement plus abordables qu'en France et en Belgique, donc ça reste un endroit euh, auquel vous devriez penser si vous cherchez à vous expatrier. Donc euh, il y a beaucoup de gens qui ont un appartement ici pour venir y passer euh, l'hiver, et je les comprends, euh, ça coûte moins cher de vivre ici parce que vous n'avez pas besoin de chauffage ici. Vous pouvez vous habiller toute l'année de la même manière. Donc on a des températures vraiment hyper stables ici. Euh, la nourriture est excellente, on trouve tout ce qu'on qu peut euh, espérer ici. Vous avez même des produits bio, euh, donc euh, il y a des marchés bio ici. Moi, je vais tous les samedis euh, dans un marché bio. Donc, euh, je peux vous dire que la vie à Tenerife est vraiment hyper agréable. Donc, il y a eu récemment donc, une vidéo sur TF1 qui, qui montrait euh, donc, euh, des personnes qui venaient faire du télétravail. Il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés ici. Donc, ils montraient euh, une Hollandaise qui a acheté une maison de 500 000 euros à La c'est là, là où je vis. c'est une ville dans le nord. Et elle fait donc, euh, ce, elle fait des locations, elle a 16 chambres et elle a des gens qui viennent faire du coworking euh, là-dedans. Donc, euh, vous voyez, il y a pas mal de choses à faire ici à Tenerife, du télétravail, euh, du trading. Euh, c'est vraiment un endroit auquel vous devriez chercher si vous cherchez l'endroit idéal pour faire euh, du trading ou d'autres activités sur Internet. Voilà, j'espère que vous appréciez cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut si, si c'est le cas. N'hésitez pas à partager la vidéo, euh, à mettre des commentaires, à me poser des questions, à me contacter si vous êtes intéressé par quelque chose dans ce domaine. Et euh, je vous dis à bientôt dans une de mes prochaines vidéos. Euh, vous avez vu la bourse actuellement, donc les marchés sont hyper hauts, tout va bien de ce côté-là. Donc j'espère que vous pouvez en profiter. Si vous cherchez des formations au trading, okay. eh bien, vous pouvez euh, vous inscrire à mes formations. Donc Vous avez un lien ici au-dessus. Euh, vers mes formations, il y a aussi euh, l'ebook que je viens de sortir donc vous trouverez tout ce que vous voulez pour euh, vous former au trading et peut-être qu'un jour on se verra ici à Tenerife. Je vous dis à très bientôt dans une de mes prochaines vidéos, au revoir.